Salut, c'est j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Bon ça va, hein. mis à part bon, les canicules là, qui commencent vraiment à taper violemment. <rire> Mais sinon, ça va. Alors voilà, aujourd'hui, on va parler du sujet que j'attendais depuis longtemps, c'est les résultats donc, des législatives, qui, pour ma part, m'ont surpris sur certains points et qui, qui m'ont même agréablement surpris et qui a permis d'arriver à ce, à ce un résultat assez inédit et qui bloque bien la gueule de cette pourriture de Macron, on va y revenir plus, plus en avant, mais euh, donc un résultat complètement inédit, avec euh, une percée, alors, phénoménale du RN, qui passe de 8 postes en temps normal à 90 postes, en <rire> fin, je veux dire, là, c'est vraiment phénoménal, et en plus, la NUPES, donc, qui arrive à peu près, je, ils en disent combien, dans les 140 ou 150, 150 postes, je ne sais plus, enfin, bref, qui euh, déjà, c'est déjà énorme ici, donc, et la droite, on n'en a plus rien à foutre d'eux, donc il sera 70, 70, 77 postes. Eux, c'est comme la gauche, on n'en a rien à foutre qui dégage, j'ai rien à battre. De toute façon, ils ont fait même en dessous du RN, donc c'est la honte absolue, ça a été la honte pour les élections avec P Pécresse, qui était une cloche, et c'est la honte absolue maintenant pour, pour les législatives. Eux, c'est un parti qui devrait même plus exister. Voilà, donc on n'en a strictement rien à foutre. En plus, ils sont complètement divisés de l'intérieur, donc... Plus aucun intérêt. Donc Macron se retrouve en étau euh, d'un côté par la NUPS, d'un autre côté par le RN, qui ont fait des scores euh, historiques. Historiques, hein, carrément. Là, c'est une élection historique. Hein, depuis euh, toute la Ve République, et on n'a jamais eu des, des, des, des, <rire> des niveaux comme ça. C'est historique. Hein. Donc c'est pour ça que Macron euh, est bloqué. Alors certains vont dire « oui, mais il peut avoir la majorité non, ». Non, pour l'instant, il n'a pas la majorité, il a 224 postes, majorité étant à 290, il n'a pas la majorité absolue, donc il est obligé de faire des alliances, mais manque de bol pour lui, et, et heureusement pour nous, et ça lui fera les pieds, j'en suis bien content, c'est que la droite ne veut pas travailler avec Macron. Ils ont fait parler Ciotti, ils ont fait parler euh, même, même Valérie Pécresse, qui est une pourriture absolue. Elle a dit non, non, mais on ne veut pas d'accord, on ne veut pas d'assimilation de, de, de, de, dans, dans, le, dans le groupe ensemble. Il a dit on est la droite, on ne veut pas travailler avec lui, on ne veut pas d'accord, on ne on veut, on veut pas. Donc voilà, ils, ils ne s'entendent pas du tout avec lui. Ciotti a dit pareil, il a dit attendez, il ne croit pas qu'on qu est l'arrière-garde de... de... De, de, de ensemble on n'est pas les toutous de Macron on va pas on va pas arriver dès qu'on nous siffle il a dit il y a énormément de mesures qu'on dira non on n'est pas d'accord avec vous donc voilà déjà la droite est complètement divisée ne veut pas travailler avec Macron si vous préférez tous ces groupes politiques c'est comme des loups dès qu'ils sentent le faible dès qu'ils sentent qu'un animal est blessé ils lui sautent dessus le massacre eux ce qu'ils veulent c'est que dans cinq ans le parti, le, le, le groupe ensemble de Macron soit dissolu, qu'il dégage. Voilà, c'est ça qu'ils veulent. Et eux, ils veulent revenir au pouvoir. Pendant cinq ans, ils étaient bloqués. Ils ont vu que Macron avait une, une, une, une, une, une majorité parfaite, il était puissant, il bridait le pays, bloquait tout le monde, il faisait sa loi pire qu'une mafia, et là, ils étaient bloqués. Mais ils attendaient, ils attendaient leur, leur heure de gloire, leur temps. Ils étaient à l'affût, ils, ils étaient dans les fourrés, comme, comme à la chasse. Quoi. Là, ils ont senti l'animal blessé, ils lui tombent dessus, ils ont dû se dire, on va le bloquer à mort pendant 5 ans, il ne pourra rien faire, on va l'emmerder à mort. Comme ça, les gens verront que c'est un parti bidon qui ne sert à rien, ils ne vont plus jamais le voter, et même ses propres adhérents, ses propres membres vont, se, vont partir chacun de leur côté, et on va se les récupérer au passage. C'est ça qui, qui vise. Donc le groupe de droite, déjà, euh, ils, veulent, ils sont énormément divisés, certains veulent travailler avec Macron, d'autres pas du tout, ils veulent rien savoir, carrément rien savoir. Euh, le RN, lui, ayant 90 postes, a carrément un, un poids maintenant, il peut revendiquer certains postes, certains trucs stratégiques du, au niveau du gouvernement, comme au niveau du, du budget, d'ailleurs la NUPES aussi. Euh, et, et d'ailleurs même la NUPES l'a indiqué chacune des, des, des mesures qui va vouloir passer comme le, la retraite à 65 ans le travail forcé pire que des esclaves pour ceux qui sont en RSA ou handicapés ils ont dit non ça, ça ne va pas passer. Même la droite d'ailleurs, parce qu'ils ne sont pas fous. Ils ont vu qu'avec Valérie Pécresse, quand tu faisais de l'antisocial, tu te prenais de branlé atomique. Donc ils ont dû se dire, c'est pas malheur, on soutient ces deux mesures-là. Nous, le pouvoir, jamais plus on l'aura, parce que les Français vont se rappeler de ça et ils vont nous attendre au tournant. Donc ça, à coup sûr, ils vont lui voter contre. Donc au final, ce type va être au pouvoir, mais il ne pourra rien faire. Il pourra rien faire. Il, a une Il va avoir une majorité vraiment relative, mais euh, elle est tellement divisée. Et la droite, ils sont malins, la droite. Ils se disent, si pas malheur on vote certaines mesures que les Français sont contre, ça va nous retomber dessus. Et, Et on n'arrivera jamais plus à arriver au pouvoir. Parce que c'est ce qu'ils visent, comme la gauche, comme tous les, les autres partis. Et en même temps... Euh, si on soutient trop ce, ce type, on va le renforcer et on n'arrivera plus à le sortir. Eux, ce qu'ils veulent, c'est le couler, ils veulent le saborder de l'intérieur. C'est ça qu'ils veulent, ils veulent le couler. Donc, euh, ils ne vont, ils vont pas le soutenir, le pays sera bloqué. Donc, en gros, ce, ce, ce, ce tâcheron de Macron, on va résumer. Hein. En cinq ans, il a dit qu'il devait dégager le Rassemblement National. C'est ce qu'il avait dit hein, en 2017, il a dit « je m'engage à les faire dégager ». Alors, non seulement ils y sont toujours, <rire> mais de huit postes, ils sont passés à 90%. Je ne sais même pas si vous vous rendez compte, ils sont devant la droite. Hein. La droite ayant 70, 77, eux, ils sont 90 postes. Donc, non seulement ils y sont, mais ils sont renforcés, les mecs. La NUPES, euh, ou nups je sais pas comment vous appelez ça, euh, <rire> elle a fait une coalition de fous, ils sont à 150 postes, je veux dire, voilà. Donc, euh, au final, ce type, il, la seule chose qu'il a su apporter à, à la France, c'est une division totale du pays et un blocage du pays. Voilà. Normalement, s'il est intelligent, mais enfin il ne l'est pas, c'est un gros abruti fini, il devrait même faire dégager la première ministre, ce qu'ils demandent tous les autres partis, hein. que tous les autres partis le demandent, ils veulent la démission d'Elisabeth de, Borne. Elle est passée cric-crac aux, aux législatives, je crois qu'elle a eu à peine 52% contre 48% contre le, son opposant de la NUPES, donc elle est passée vraiment vraiment au rasoir, je, même si il n'y a pas eu des trucages, parce qu'au final il n'y a plus rien qui m'étonne avec eux. Donc euh, elle n'a rien à foutre au gouvernement, maman elle devrait dégager, il devrait, elle devrait dégager, elle devrait donner, rendre le, le, on dit, le, le flambeau à un autre. Et, euh, et vous voyez le gouvernement de Macron, il y a quoi Il y a deux violeurs. Alors il y a Darmanin et l'autre qui a handicapé, euh, carrément qui sont tous les deux accusés de viol. C'est vraiment un gouvernement de Mongolien, de, Mongolien de clochard absolu. Au lieu d'être en Roumanie, de faire le beau, là, sur le tarmac, à jouer au malin, à vouloir faire le, le type qui est pour la paix, là, machin comme ça, alors que tu ne sers strictement à rien, même Poutine, il se font la gueule, il ne t'écoute même pas, tu formes de retourner en France et t'occuper de ce qu'il faut parce que là, le pays, il est vraiment bloqué. Parce que là, visiblement, que ce soit la NUPES ou que ce soit... Euh, le RN, ils ne veulent pas lâcher l'affaire. Ils veulent leur, leur poste stratégique au niveau du, du, du budget. Déjà, ça, ils la veulent absolument. Et ils veulent même d'autres postes, postes maintenant. Parce qu'ils ont tellement un poids de frappe énorme qu'ils ne veulent plus rien savoir maintenant. Là, il est, il est fragilisé à mort le type. Il ne peut rien faire. Il va être obligé de composer. Qu'il le veuille ou non, il va être obligé de composer. Et ces lois-là, ces fameuses lois liberticides, il pourra s'il fout dans l'Union. Parce que je vous dis, ni la droite... Elle pourra pas. Certains vont dire « Oui, mais la droite, c'est ça, ça toujours. » C'est vrai que la droite sont des trous du cul en puissance, ça, la droite. De toute façon, ils ont, ils ont coulé le pays. Vous n'avez qu'à avec Sarkozy tous C'est ces connards-là hein, qui ont amené la merde. Tout est parti d'eux. Hein. Après, il y a eu ces connards de la gauche avec Hollande. Voilà, ces deux partis de bâtards, c'est eux qui ont foutu une merde. De toute façon, ce connard de Macron, il n'est il est, il est pas, pas sorti du néant. Hein. Il est arrivé et grâce à eux. C'est grâce à eux. Hein. Il, est, il est arrivé. Hein. C est, c est, comme on dit, c'est l'enfant le, euh, illégitime de, de ces partis à la con. Hein. Donc voilà. Euh, mais malgré tout, ils ont retenu quand même les leçons parce que c'est des pourritures, mais ils ne sont pas bêtes. Ils ont dit on a vu avec Pécresse, on a voulu faire des, des mesures liberticides, à dire oui, plus d'aide sociale, bâche comme ça. Bah, mais c'est pris une branlée, le mec, surtout avec là l'augmentation des prix du pétrole. Pour vous faire une idée, encore, Cela aujourd'hui, euh, on est le quoi, Comment s'appelle On est le, pratiquement la fin juin. Euh, 2,19 le, le gasoil, 2,18 le super. Non, mais des prix de tarifs comme ça, la bouffe qui est chère, l'électricité qui va augmenter, le gaz et tout. Et les, mecs, et les mecs, ils veulent couper le RSA ou ils veulent faire travailler en forcé de ces gens-là. Le mec, il va travailler que le RSA, avec, euh, il, va, il va le payer comment, l'essence Il faut arrêter les conneries. Déjà, ça te coûte pratiquement dans les 500 euros par mois de carburant. Le type, il, il touchera toujours que 500. Il va, il va bouffer avec quoi Il va bouffer les cailloux Alors, il faut arrêter les conneries. Forcément, c'est infaisable, une connerie comme ça. Donc, la droite a retenu ses, ses, quand même ses leçons, a dû se dire, vu la branlée qu'elle s'est prise Pécresse, mais euh, phénoménale, c'est pour une branlée terrible, hein, euh, on va réfléchir à deux fois avant de voter ce genre de loi à la con. Parce que si pas malheur on vote ce genre de loi, les Français ne vont pas l'oublier, nous, notre parti, il se relèvera plus jamais, plus jamais. Donc, c'est pour ça qu'ils ne vont pas le soutenir. Là, j'ai entendu Sioti, la pourriture de Pécresse, et un autre aussi qui s'appelle Jacob... Euh... Ah, j'ai oublié son nom. Euh, ils ont dit « Non, non, non, on n'est pas l'arrière-garde de Macron, on n'est pas le vivier où il vient piocher quand il a besoin. » Il a dit « on, on ne veut pas travailler que lui, on n'est pas d'accord avec lui. <rire> » Il a dit « On ne veut rien savoir. » Il a dit « On ne fait pas d'accord, on ne fait pas de, de coalition. » Il a dit « On ne veut pas travailler, on est un groupe, on est la droite, on n'est pas avec ensemble. » Alors déjà, ça veut tout dire. Non, ils ne veulent rien savoir. Parce qu'ils savent que les Français, là, les scrutent à la loupe, et que si, par malheur, ils, ils, ils, ils, euh, ils soutiennent ce type, comme il est détesté à mort en France. Ça va, ça va, ça, forcément, ça va leur éclabousser dessus. C'est obligé. Le rassemblement national, eux, ils vont se faire un plaisir de le bloquer sur toutes ces mesures parce qu'ils veulent le couler. Et la Dupes, eux, alors eux, carrément, ils l'ont dit. Ils ont dit déjà la retraite à 65 ans et le travail forcé comme les esclaves là pour toucher le RSA ou les handicapés. A dit ça, c'est non. C'est direct, c'est non. Donc voilà, ce type va être bloqué. Il va s'en prendre plein la gueule et, euh, et ça passera pas. Ça passera pas. C'est pas possible. Donc voilà, c'est pour ça qu'au final, ce type, la seule chose qu'il aura apporté au pays, ça, ça, ça, ça, ça a été un blocage du pays, une division dans le peuple français, les gens sont divisés à mort, euh, une, une, une dette faramineuse, on a plus de 1000 milliards ou 500 milliards, non, je crois c'est 1000 milliards de dettes, donc c'est la folie. Il doit 80 milliards maintenant à l'Europe pour pouvoir continuer ses conneries, il lui réclame 80 milliards. Hein, il est obligé de faire tomber la dette de 6%, et a essayé de la ramener à 3%. C'est vraiment un truc de taré. Le type, ça a été une catastrophe phénoménale, un mongolito de la pire espèce. Voilà, c'est le genre de gars qui a, qui a apporté la merde. Voilà, c'est la merde qu'il a apporté dans le pays. Il n'a rien apporté du tout. Les gens n'ont jamais été aussi divisés, malheureux et pauvres qu'avec lui. Excepté, excepté ses potes riches. C'est sa petite caste de minorité de riches, eux c'est bon. Donc voilà, c'est pour ça que... Pour ma part, je pense qu'il va être complètement bloqué. Il va gouverner, oui, mais il ne pourra pas faire passer ses mesures. Ou très peu, très peu. Quelques conneries, mais il, je ne pense pas qu'il va, il va, il va faire... On, on, on va en dire qu'on a limité la casse. Voilà, on a limité la casse. Donc pour une fois, on peut remercier quand même la NUPES, qu'on soit, qu soit pour eux ou pas pour eux, rien hein, à foutre, en attendant. Ils ont quand même fait en sorte de, de bloquer ça. Et le RN, le Rassemblement National, parce que moi j'avais voté Rassemblement National, donc euh, ils l'ont bloqué la gueule aussi. Donc voilà, c'est pour ça. C'est le genre d'individu qu'il faut lui casser les jambes. Il faut lui casser les jambes, il faut lui faire fermer sa gueule. Là, il tire une gueule aujourd'hui on le voit. C'est le type, voilà, il sait qu'il est dans la merde. Là, là il le sait qu'il est dans la merde. Et je vous dis, les autres partis, je sais comment ça fonctionne. De toute façon, la politique ça a toujours été comme ça. Dès qu'il voit qu y a un animal blessé, dès qu'ils voit qu'ils sont pauvres, qu'il est plus en position de force, il lui tombe dessus et ils vont l'achever. Parce que eux, ce qu'ils veulent, ce qu'ils prévoient, c'est que son groupe ensemble soit détruit au bout de cinq ans. C'est ça leur objectif. Ils ne veulent plus qu'il ait une position de force comme ça, qu'il ait une hégémonie comme ça, terrible comme ça. Ils ne le veulent plus. Jusqu'à présent, ils ne pouvaient pas, ils n'arrivaient pas. Là, ils sentent le faible, ils sentent l'opportunité. Ils disent, c'est maintenant ou jamais. Voilà. Et là, ils vont lui en mettre plein la gueule. C'est pour ça que ce type, il ne pourra rien faire pendant 5 ans. Ou très peu. Très peu. Pour moi, c'est une excellente nouvelle. Franchement, euh, <rire> je peux pas être plus content que ça. J'aurais voulu bien sûr qu'il se prenne une branlée encore plus que ça, mais malgré tout, ça va, ça va. Même les, même les salopards de la droite euh, sont contre lui, donc c'est bon. C'est ce que j'avais peur. J'ai vu ça, je me suis dit putain, tu vas voir que tous ces connards de la droite, euh, ils vont se rallier à lui et ça va chier. Non non non, ils ont parlé ce matin là sur sur BFMTV, sur euh, ils ont sur le Figaro. Enfin bref, tous les, tous les journaux en parlent. Non, non, ils ne veulent rien savoir. Ils ont dit, on ne va pas faire des accords. Il a dit qu'il ne croit pas qu'il va... Fait... Il je crois chose c'est Siotti, il a dit, il ne va pas nous siffler comme les chiens et nous, on arrive comme ça pour lui faire plaisir. Il a dit, on ne veut rien savoir, on ne veut pas travailler avec lui. Il a dit, on ne va pas faire d'accord, on ne va pas faire de, de, de compromis, on ne va rien faire du tout. Il a dit. Donc voilà, <rire> déjà, c'est excellent. Ça. Le Rassemblement National, lui, bon, lui c'est égal à lui-même, ils vont, ils, vont, ils vont le bloquer à mort. La NUPES, ils sont ce qu'ils sont. Euh, en attendant, je les remercie quand même, parce que grâce à eux, il y a quand même du social un peu en France qui reste... Comme je dis, j'ai des amis qui sont handicapés et tout, et moi, je veux pas... Moi, ces conneries d'antisociales, il peut se les caler dans le cul jusqu'à l'os. Donc, je suis bien content. Je suis bien content. Franchement, euh, euh, c'est une bonne chose. J'avais peur, très très peur du résultat à cause de ça. Ça va, ça va. Disons que ce qu'il y a, c'est que... Déjà, déjà les, les élections sont complètement euh, invalidées. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Je crois qu'il y a eu 54 ou 55, 56, je crois, 56% qui se sont abstenus. Donc déjà, c'est même, même pas une démocratie. Hein. Normalement, à partir de, 50%, à partir de 51%, c'est plus une démocratie. Hein. Il y a de l'abstention. Bah oui. On est quoi On est 44% à voter. <rire> c'est complètement con. Je veux dire, c'est même pas une démocratie. 44%, c'est pas une démocratie. Donc déjà, c'est complètement con, ces élections. Euh, et d'un, et de deux, dans les 44%, euh, Macron, il a eu quoi au final Il a, pff, a tout cassé dans les 44%, il doit avoir... Valait même pas 15-20% de personnes qui ont voté pour lui. Et tout le reste, ça, ça a été le RN, ça a été, le, le rassemblement, ça a été le, la NUPES, ça a été le, la droite et tout ça. Donc pour vous dire, en vérité, même pas, il ne doit même pas avoir 15%, 15 à tout casser. Donc en vérité, on dit toujours que le peuple français, on dit, ouais, il est perdu, le peuple français, c'est devenu tous des connards, euh, maintenant ils soutiennent Macron. Mais pas du tout Les gens ne le soutiennent pas, Macron il a 15% ce mec, 15 allez 20% à tout casser, 20% sur 44% de votants. Donc c'est même pas sur 100% de votants, c'est sur 44% de votants, il n'a que 20% le mec. Donc il ne représente rien, rien, il est cutal En vérité, ce qu'il a, c'est qu'il fait beaucoup de bruit, il s'est mis les journalistes dans la poche, donc les gens croient que tout le monde est acquis à sa cause, mais c'est faux c'est comme les féministes, toutes les tarées, là, ce, groupe, ce groupe extrémiste de tarés, de folles furieuses, hein, moitié lesbiennes et les autres, elles sont toutes tarées, vous voyez pas que c'est des folles Elles font beaucoup de bruit, elles s'agitent, alors tout le monde dit « Oh, toutes les femmes sont pareilles, alors maintenant c'est comme ça ». Non, mais les femmes, même les femmes, les femmes elles-mêmes ne les soutiennent même pas, elles ne veulent même pas en parler de ces folles. Elles les considèrent comme des tarées, des folles et des, et des folles furieuses. Mais comme elles font beaucoup de bruit et qu'elles passent à la télé, tout le monde dit « Ah bon, bah alors, bah, ça, ça doit être ça, alors c'est comme ça ». Non, c'est pas comme ça, en vérité. Vous savez, même une petite minorité de tarés, petite, petite, petite minorité, S'il font beaucoup de bruit, qu'ils jettent de la terre en l'air et qu'ils s'agitent et qu'ils gueulent fort, ils peuvent faire croire qu'ils sont majoritaires dans le pays. Mais en vérité, non. Macron, il n'est pas majoritaire, il n'est rien du tout. Réveillez-vous, les gens. Il n'est pas, pas soutenu. Il n'est pas aimé par la population. C'est pour ça que quand vous demandez à n'importe qui dans la rue, « Est-ce que tu aimes Macron ?», il dit « Mais ça va pas, je veux même pas en entendre parler. » Les gens ne l'aiment pas, ne le soutiennent pas, ne le veulent pas, ne veulent pas en entendre parler de ce type. Peu importe votre clivage ou votre, votre bord politique, que vous soyez de droite, de gauche de, ou d'extrême de droite, ou ce que vous voulez, les gens ne l'aiment pas Macron. Et sur 44% de votants, ce qui est déjà minable, c'est même, même, même plus démocratique, et c'est n'importe quoi, le type il a dû se récupérer les 15-20%. Donc, il ne représente rien. Vous savez ce qu'il représente Il représente la caste des riches. Voilà, des riches, de quelques retraités qui ont, des, qui ont des biens, et encore pas tous les retraités, parce que mes parents, qui ont 70 ans, ils ont voté contre lui. Donc, une petite, petite minorité de riches, de, de, de vieux sans doute, qui ont, qui ont, qui ont quand même de l'argent, qui veulent garder leurs acquis, et de deux trois connards, euh, voilà, bobos, comme ça, qui. Euh qui se reconnaissent en eux parce que c'est des frustrés de la vie, ils veulent, ils veulent que tout le monde ait les aides de couper, des choses comme ça. Mais sinon, au final, il est représenté par que dalle. Il est aimé par que dalle, il est représenté par que dalle. Mettez-vous bien ça dans la tête. Donc c'est pour ça, quand vous dites « Oh, maintenant, c'est fini, toute la population est devenue con, tout le monde vote pour Macron », j'entends beaucoup de youtubeurs hein, qui disent « Oh, maintenant, tout le monde, on arrive à voter pour Macron », mais non <rire> les votants n'ont été que de 44%, c'est comme aux élections présidentielles. Je crois que ça a été combien Je ne sais plus combien il y a eu d'abstention, mais ben un truc de fou aussi. Plus de la moitié de la population. Les gens ne votent pas. Donc voilà, c'est pour ça. Donc au final, il y a quoi 44% qui ont voté, et sur les 44%, ça, ça a dû être divisé parfois, et pas par tous, tous les autres groupes qui ont eu leur part. Et lui, il a eu vraiment les miettes en vérité, il a eu que dalle. Donc il joue au malin, il dit « je représente la France ». Non, tu représentes 44% de la France déjà. Et dans les 44%, c'est divisé encore par rapport à tous les groupes politiques qui ont voté, qui ont eu leurs électeurs, je veux dire. Donc au final, il doit représenter 15-20% de la population. À tout casser. Il est vraiment à tout casser. C'est pour ça qu'en vérité, c'est une cloche ce type. Son groupe ensemble est une grosse merde bien puante qui n'a qui a, qui servi que ses propres intérêts et sa casse de riches. C'est tout. tout. En vérité, il n'est pas là pour faire grandir la France, il n'est pas là pour faire rayonner non plus la France à l'étranger, il est là que pour les intérêts des riches et, de, et, et des groupes pétroliers et tout ça, ou pharmaceutiques pour s'engraisser sur le dos des gens. Il est en vérité la charrette des États-Unis. Ce type, pour moi, autant, on va l'apprendre plus tard, plus tard, autant ce type, ça a été une taupe, ça a été un infiltré des États-Unis. Parce que vous avez qu'à vu, il a fait toutes ses études aux États-Unis, c'est un Américain en vérité. Il est, en vérité, autant c'est une taupe des États-Unis pour couler la France de l'intérieur. Et pour nous faire disparaître comme ça de l'intérieur. La preuve, regardez, qu'est-ce qu'il a fait Des gens qui veulent défendre ce type, qu'est-ce qu'il a fait Il a fait, fait 1000 milliards de dettes, la France est divisée à mort, il y avait 5700 lits d'hôpitaux qui ont disparu, euh... Enfin, etc etc, j'ai plus tout le truc en tête. Mais c'est une hécatombe, Et là, en cinq ans, il veut, il veut, il veut récupérer 80 milliards encore, encore sur, le, sur le budget de la France. Il va, il va être obligé, comme j'avais fait dans le podcast, il va être obligé de réduire énormément de plein de ministères, des, des, des emplois, du budget et tout ça. Mais il va, il va, il va, nous, il va nous briser en deux. Non, non, c'est une grosse cloche en vérité, ce type. C'est une grosse cloche, c'est un incompétent de la pire espèce, ou alors, si, si ce n'est pas un incompétent de la pire espèce, c'est une taupe des États-Unis. Justement, c'est voulu, c'est fait exprès pour nous couler de l'intérieur. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais ce type, voilà, il n'a rien à foutre, foutre euh, comme on dit, au pouvoir, et de toute manière, il est soutenu par personne. Alors, les gens qui me disent, oui, oh, mais la France maintenant, elle est finie, les Français, ils ne votent plus que pour un connard comme lui, euh, c'est 44% de la population, et dans ces 44%, regardez, les, regardez la, le RN, le score qu'il a fait, la NUPES et, et la droite, lui, en vérité, il a eu les miettes. Il doit avoir 15-20%, donc il représente 20% à tout casser du pays. Si encore c'était 100% de votants et qu'il avait eu ce nombre de poches, j'aurais dit oui, là, il, là, il représente beaucoup. Là, hein. Mais là, il ne représente que dalle le mec, il ne représente que dalle. C'est pour ça qu'à chaque fois, il y a des gens qui me disent, je ne comprends pas qu'ils passe à chaque fois, tu peux demander à n'importe qui, tout le monde est contre lui, parce que les gens, en vérité, ne votent pas. Il y a eu 54 ou 56 je crois, de, de ouais, 56 d'abstention. De, de, C'est un chiffre record, 56 Vous, vous rendez compte Qu'est-ce que vous voulez qu il, Voilà, il est passé avec. Il y a eu que 44 de votants, et dans ces 44 ça s'est ça s'est divisé par, par. On a vu parmi tous les autres groupes politiques, RN, LR. Bref, etc., euh, du PS et tout. Donc le type, il a eu que dalle. En vérité, il a que dalle. Il représente que dalle. Je vous dis, il est au même niveau que les féministes. Et tous ces groupes, tous ces groupes à la con extrémistes qui, en vérité, ne, ne, ne, ne représentent que dalle dans la population. C'est tout. Ça, c'est un peu comme Hitler, quand il est passé au pouvoir, quand il était euh, en Allemagne, qu'il a fait, il a fait toute, toute sa merde de politique, il avait, je ne sais plus comment il s'appelait, son groupe politique. En vérité, il était une minorité, mais comme il a vidé les prisons et qu'il a fait une milice personnelle pour faire tuer tous les opposants et qu'il faisait beaucoup de bruit comme ça, tout le monde a cru que tous les Allemands, ils le soutenaient. Non, c'était une minorité, en vérité, qui ont pris le pouvoir. Et après, les autres, ils ont dû suivre les pauvres, parce que sinon, tu te faisais tuer ou tu te faisais fusiller, si tu ne voulais pas euh, obéir. Mais en vérité, la grande majorité des Allemands ne voulaient même pas m'entendre parler de lui. Il le dit, il le caractérisait, il y avait même des journaux à l'époque qui le disaient, que c'était un taré, un fou furieux. Ils ne voulaient pas m'entendre parler de lui. Voilà, Macron, c'est pareil. Ce qu'il a, c'est qu'il s'est mis tous les journalistes dans la poche en l'enfilant des gros pots de vin à tous ces vendus de merde, tous ces collabos. Comme ça, les gens disent, bah bah écoutez, à la télé, tout le monde dit qu'en vérité, tout le monde est pour lui. Après, il a, il a, qu'est-ce qu'il a fait euh, il, il fait beaucoup de bruit comme ça, tant que le monde dit pas, bon, ben, alors tout le monde est pour lui. Mais ce n'est pas vrai. Les gens ne l'aiment pas, les gens ne le soutiennent pas. La preuve, regardez maintenant, ça commence à se voir, même les autres partis politiques, l'ont dit, ne veulent pas travailler avec lui. Point final. Maman, ce type, il n'aurait pas dû faire un deuxième mandat. Il aurait dû dégager, terminer de sa, son existence aux États-Unis et ne plus jamais refoutre les pieds en France. Et, qu en, et, et que ça aurait été qu'un mauvais, un mauvais moment de l'histoire française. On, on l'aurait même rayé des livres d'histoire. On ne va même pas entendre parler de lui. Mais ce, voilà, il, il, il, il a réussi à se rayisser au pouvoir encore parce qu'il joue sur le fait de deux choses. C'est qu'un, il s'est mis les journalistes à, dans la poche. Les gens croient qu'en vérité, les majorités, alors que pas du tout. Et deux, il y a énormément d'abstention. Il joue sur ça. Il joue sur ça. Il se dit, comme il y a beaucoup d'abstention, donc j'arrive à passer comme ça. Et aussi, troisième chose, par le Rassemblement National. Il a dû se dire, les gens vont avoir peur du Rassemblement National, ils vont voter pour moi. Mais manque de bol, ça s'est retourné contre lui parce que maintenant, ils ont 90 postes. Donc voilà. Écoutez, c'est mon avis, hein, ce ne tient que mon avis. En tout cas, je vous remercie de votre fidélités on est déjà 1565 abonnés, ce qui est énorme. Hein. Ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Hein. C'est grâce à vous, hein. ça fait grave plaisir. Hein. Franchement, euh, la, la chaîne se porte très très bien. Euh, comme vous savez toujours, hein, la chaîne est toujours hein, anti-Macron et anti-électeur de Macron hein, donc <rire> je, voilà, je, je m'en cache même pas hein. c'est un, un avis mais je suis quand même contre lui hein, et je ne veux pas en entendre parler après si vous laissez un commentaire toujours voilà, dans le calme et, et, le, et le respect et puis on verra pour les autres podcasts et les autres vidéos allez, je vous souhaite une bonne continuation faites attention à la chaleur, protégez-vous bien hein, et euh, et prenez courage, tenez bon, de toute façon, un jour ou l'autre, il dégagera ce, cette pourriture. Et j'espère de tout cœur, avec la grâce de Dieu, qui sera bloqué dans chacune de ces mesures. Allez, ciao, ciao.